sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Amen. les noms du Seigneur soient bénis. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore ce matin, surtout pouvoir réellement être dans la présence du Seigneur. Et, au travers de changer les cantiques, les psaumes qui nous a été lus, et aussi l'exhortation que nous a été apportée, nous remercions le Seigneur pour cet amour, pour cette grâce effectivement, puisque jusqu'à ce jour... Notre Seigneur et notre Dieu nous parle et il nous éclaire de plus en plus pour que nous puissions avoir cette assurance d'avancer et de marcher avec lui. Si nous marchons avec notre Seigneur, alors nous sommes sûrs et certains que nous arriverons au bon port. Nous avons notre frère Roy et notre sœur aussi Sonia dans la famille et leurs enfants aussi qui sont éprouvés. Notre frère a perdu son père là-bas au Pérou en Amazonie. C'est un moment qui était aussi difficile pour lui. Et je crois qu'il a besoin aussi de vous aussi, de vos prières, pour que le Seigneur, notre Dieu, puisse aussi consoler sa famille aussi qui est là-bas. Et comme il est loin aussi, et que cela s'est passé aussi, de loin aussi, vous comprenez aussi la tristesse qu'il a dans son cœur. Mais nous prions que le Seigneur, notre Dieu, lui apporte réellement la consolation. Il est notre consolation. Nous passons par des épreuves, et par des moments tellement difficiles mais nous le remercions pour toutes choses. Nous sommes heureux de pouvoir réellement réaliser que notre Dieu est, est toujours présent et toujours vivant pour que quand même nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il nous soutient, Amen. il nous garde comme notre précieux frère l'a dit encore tout à l'heure, c'est lui qui garde Israël, les sommeils, les dents. Notre Dieu, il veille sur nous, et il nous protège sur le chemin. Nous devons réaliser que, nous sommes réellement de pèlerins et de voyageurs. Nous sommes de ceux-là qui, tout en avançant, en marchant, en marchant, et puis un jour on va arriver où nous partirons. Nous devons être conscients de cela pour que nos cœurs soient toujours aussi préparés. Quand quelque chose arrive qui n'est pas le droit, directement, mets-toi à genoux, demande pardon, réponds-toi parce que ton désir, c'est de rester toujours constamment en communion avec lui. Nous voulons vraiment être comme cela, comme les saintes Écritures qui, qui ont toujours montré la voie juste, que le peuple de Dieu doit suivre pour arriver à pouvoir atteindre l'objectif pour lequel le Seigneur, notre Dieu, les a appelés. Quand on parle de Noé, la Bible dit qu'en son temps, Noé marchait avec Dieu. Et c'est cela que nous devons aussi réaliser, que ce que Dieu attend de nous, ce que aussi dans notre temps, nous puissions marcher aussi avec lui. Comme mon précieux frère l'a dit encore tout à l'heure, il faut que chacun de nous puisse avoir cette expérience avec le Seigneur, notre Dieu. Et que chacun de nous soit vraiment conscient que c'est le Seigneur qui le conduit aussi. Il faut que chacun de nous puisse réellement arriver à pouvoir avoir cette ferme, Assurance dans son âme en s'appuyant sur le Seigneur, en ayant confiance sur le Seigneur et en croyant réellement que le Seigneur est capable de pouvoir réellement l'aider à sortir de toutes les situations difficiles soit elles parce qu'il est vraiment le Dieu fidèle. Lorsque nous nous confions en lui, nous devons réellement avoir cette assurance que réellement que lui, il nous connaît. Et il connaît aussi nos besoins. Et c'est pourquoi la Bible dit que par des soupirs inexprimables, l'Esprit du Seigneur réellement manifeste les désirs que nous avons à la face du Seigneur, que nous n'avons vraiment pas exprimés, mais que les Saint-Esprits qui sont les rangs électeurs réellement manifestent cela. Nous pouvons voir la bonté de ces dieux et l'amour. Lorsque nous nous rassemblons, que ce soit le mardi ou le dimanche ou le jeudi, nous devons être conscients d'une chose, ce que nous nous rassemblons pour pouvoir écouter ce que le Seigneur veut que nous puissions recevoir, afin de pouvoir nous aider à aller de l'avant. Et chacun de nous doit être conscient que lorsque je me tiens dans la maison du Seigneur, je ne regarde ni à gauche ni à droite. Mais je regarde au Seigneur, je voudrais que le Seigneur, notre Dieu, m'accorde la grâce de pouvoir marcher avec lui, Amen. et surtout qu'il m'ouvre les oreilles, Amen. pour Amen. que je puisse entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que la parole de Dieu dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises Amen. Et comme nous savons que nous sommes effectivement dans l'âge de la Odyssée, le dernier âge, c'est l'âge où l'Esprit du Seigneur parle et aussi manifeste avec puissance que ce n'est pas la parole d'un homme pour cet homme, mais c'est la parole de Dieu lui-même que le peuple de Dieu doit recevoir et que le Seigneur lui-même donc continue à donner réellement à son peuple afin que ce peuple puisse être instruit. L'Écriture dit, « Mon peuple, à moi, ne sera plus jamais dans la confusion. » Et si cela est écrit ainsi, c'est impossible que ce peuple soit dans la confusion. Parce que l'Écriture doit s'accomplir. Et c'est lui qui est des dieux. Vous vous souvenez, je pense, que c'est être effectivement euh, euh, euh, le roi, je pense, un livre de, de, de Némur ou Esdras, effectivement. Et ce roi, j'ai oublié son nom. Et alors, il, il avait, dans son cœur, effectivement, et c'est les, les seigneurs lui-même qui... Qu'il y avait mis dans son cœur de pouvoir euh, bâtir effectivement. Mais je pense que c'est que dans Esdras. Regardons un peu cela, peut-être Némi ou Esdras. Je suppose que nous avons probablement eu l'occasion de pouvoir le dire une fois ici. Mais cela date quand même d'un moment. Oui, oui, c'est Cyrus. C'est Esdras au chapitre 1. C'est à la page 357. C'est après deux chroniques, si vous voulez. Vous pouvez effectivement, Esdras, après deux chroniques, parce que les chroniques se terminent par chapitre 36. Deux chroniques, donc vous avez maintenant Esdras, c'est chapitre 1, verset 1 et 10. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. C'est merveilleux cela, de pouvoir entendre qu'en fait que complice. La parole que l'Éternel avait prononcée par la bouche de Jérémie. Ce que nous avons toujours cette assurance, parce que nous devons avoir cette conscience, comme l'Écriture nous le montre effectivement, que si nous nous accrochons de tout notre cœur à la parole de Dieu, nous serons très sûrs et certains que le Seigneur, comme il accomplit cette parole, alors nous ferons partie aussi de l'accomplissement de la parole, lorsque cela sera aussi manifesté. Donc, c'est notre foi qui doit s'accrocher réellement à ces choses, même si hein, notre entendement, notre conception de l'homme n'arrive pas à pouvoir réellement saisir cela. Nous devons laisser l'entendement de l'homme humain de côté pour pouvoir simplement avoir confiance et croire que réellement que le Dieu qui prononce réellement sa parole, il a la puissance, la capacité nécessaire de pouvoir réellement l'accomplir. Souvenez-vous toujours de cette parole, frères et sœurs, même quand, à un certain moment, le doute peut passer, que Dieu n'est pas capable, ce n'est pas possible, pas Dieu ne peut, et Dieu ne sait pas faire, ainsi de suite. Quand cela peut passer dans votre esprit Souvenez-vous que dans les Saintes Écritures, il avait été déclaré une parole parfaitement impossible. Alors là, c'était vraiment impossible. Même à la conception de l'homme tel que nous sommes, même la conception des grands hommes, effectivement, impossible, une parole incompréhensible. Ah, en fait, est impossible. C'était quoi? Et voici la Vierge concevra. Oui, mon frère et ma soeur. Depuis que le ciel existe et que la terre existe, c'est absolument impossible. Impossible. Vous pouvez faire tous les tests possibles. Impossible. Une Vierge ne peut pas concevoir. Si elle a conçu, elle n'est plus Vierge. La vérité, non? Amen. Mais Dieu a dit, dans toute son autorité, c'est mon autre Dieu. Et que vous le pensiez autrement, il dit, mais moi j'ai dit, Amen. contre toute pensée de nature, effectivement, parce que l'homme est habitué de voir, ça va comme ça, ça va comme ça, oui. Mais Dieu est Dieu, il change le cours de l'histoire. Il dit, et voici la Vierge concevra. C'est terminé. Lorsque le temps de Dieu est arrivé, il y avait bien une Vierge. Amen. Amen. Marie a vraiment conçu, est en vierge, chose impossible, chose qui ne voulait pas jamais, mais comme Dieu l'avait déclaré, la chose est réellement arrivée. Amen. Quelle est donc la chose qui soit impossible à l'éternel C'est vrai que sur la terre, on peut nous parler en disant qu'il y a des maladies incurables, certainement. C'est vrai, la médecine a raison quand elle dit cela. On fait tous les tests, effectivement, on trouve c'est pas. Et vous savez que le cancer ne se guérit jamais. Après cela, non oui. oui. Mais nous savons une chose que le Seigneur, notre Dieu, Amen. guérit les cancers. Amen. Dans cet endroit, le Seigneur, tu as guéri les cancers. Amen. Je priais même pour les gens qui avaient une tumeur ici et qu'on voyait. Et dès que j'ai causé les mains, ça a disparu. Amen. Et qui est-ce qui peut faire ça C'est pas l'homme. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas un grand prophète. Mais c'est Dieu le prophète. Donc il dit Je suis l'éternel qui guérit toute maladie. Puisqu'il a dit, moi je le crois. Peu importe ce que mon voisin peut penser. Peu importe ce que ma voisine peut penser. Ce n'est pas mon problème. Amen. Si Dieu était incapable, il n'aurait jamais écrit. Amen. Et puisqu'il est capable, il a dit Et c'est merveilleux cela. Je, je crois que nous l'avons entendu il y a des années de cela. Je pense que. Vous quand Dieu dit, je suis l'éternel, je crois que c'est dans le psaume 103, je pense. Hein? On va peut-être le dire avec. Juste là, et hein? je reviendrai juste ici, là, dans l'écriture, si. psaume hein? hein? 103, verset 1, il dit, mon âme bénit l'éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son sein. Mon âme bénit l'éternel, et aucun de est ce bien. Nous aimons cela, même si tu passes par des moments difficiles, et troubles, effectivement, souviens-toi de ce que ces dieux ont fait pour toi. Amen. Dans tous les chemins que tu à pouvoir passer, souviens-toi de la main de ces dieux. Et il, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit quelques maladies. Non. Un tout petit peu de maladies. Non. Non qui guérit toutes Amen. tes maladies. Amen. Amen. Vous l'esprit le, du Seigneur est toujours vrai. Amen. Et quand il dit toutes tes maladies, il n'y a aucune qui exclut. Même ceux qu'on n'a pas encore découvert qui peuvent arriver encore dans les temps à venir, Amen. le Seigneur les a déjà Amen. guéris. Amen. Au toi. la Bible dit pas se mettre ici. Nous avons reçu notre guérison. Amen. donc, notre foi dans la guérison divine doit toujours être aussi ferme et quand toi, tu doutes ce que ce n'est pas à toi. Mais quand tu es un fils de Dieu, ce que tu as à pouvoir croire. Puis de retournons ici dans les de 1. Hein, et il, dit donc il y a donc l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vives voies et par l'équipe de publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple Ça, j'aime Voyez-vous donc, cet homme qui pose la question, il dit, mais qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, il dit, mais qui d'entre vous est de son peuple Qui est celui qui lui appartient, vraiment Parce que c'est lui qui appartient au Seigneur, et auquel... Et réellement, sachant que Dieu est son Dieu, Il est conscient des choses qui concernent Dieu. Et que son cœur et son âme se donnent effectivement avec beaucoup de bonheur en rapport à ce qui concerne les choses qui sont en rapport avec Dieu. Il veut faire quelque chose pour ses dieux. Parce qu'il sait que c'est son Dieu. Il ne se met pas à l'écart effectivement pour dire, je vais voir ce que les autres vont faire, je vais les avoir, je vais un peu voir, c'est comme... Hey, le frère ou la soeur qui vient dans l'assemblée, il se tient là, et dit bon, je vais simplement observer. On chante au loup, mais j'observe effectivement comment les choses vont aller, dans quel sens ça va aller effectivement. Ah, hein, si quelque chose ne se passe pas, ah, qu'est-ce que je disais? J'étais pas, vous savez, j'étais là simplement pour observer. Mais si tu es ici pour observer, il mieux ne plus venir. Parce que tu perds ton temps. Aussi longtemps que tu ne prends pas, ton cœur n'est pas dans le choses de Dieu, Satan se plaît vraiment avec toi. Mmh, vraiment? Tu es vraiment son instrument. Mmh. Vous savez ce qu'il va te montrer Il va te montrer toutes les mauvaises choses. Mmh. Vraiment. Ah, c'est sûr et certain. Ah oui, bien sûr. Et alors, tu vois là. Tu vas pendant plus là comme ça. Mmh. Et ici. Alors, comme tu es maintenant, effectivement, la casserole dans laquelle il prépare toutes ces mixtures. Alors, qu'est-ce qui va se passer Mais tu va commencer à répandre effectivement, aussi les mauvais esprits. Mmh. Mmh. Vraiment. C'est seulement ceux qui sont des dieux auxquels Dieu s'intéresse en fait dans ce qu'il doit faire de la manière dont tu veux. C'est pourquoi je prie que Dieu nous accorde la grâce pour que nous puissions avoir vraiment le temps aujourd'hui. C'est pourquoi, frères et sœurs, chaque frère et chaque sœur doit être conscient effectivement du, du positionnement dans lequel le Seigneur l'a réellement aussi placé. Et de savoir effectivement aussi à quoi il s'est engagé, cette personne, c'est un frère ou une soeur, à quoi il s'est engagé effectivement, et qu'est-ce qu'il fait effectivement dans la place où il se trouve, à quoi il sait. Je voudrais donc que euh, nous puissions d'abord lire une écriture dans, dans le livre, nous dirons je crois, du, le livre de, de la Genèse, effectivement, que nous puissions cela dans le livre de la Genèse, je pense, au chapitre 15. Genèse 15. Donc, là, <coughs> que le Seigneur te bénisse richement, mon précieux frère, et fortifie mon frère, de fortes, mon frère dans le monde, et son corps davantage, et conduise de plus en plus. Genèse, au chapitre 15, nous disons ici, verset 12 Au coucher donc du soleil, un profond sommet tomba sur Abraham. Et voici le frère et une grande obscurité vers la saillie, et l'éternel dit à Abraham Il dit, Sache que tes descendants seront donc étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Et, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi tu iras vraiment paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble, et quand le soleil fut donc couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise de et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ces jours-là, l'éternel notre Dieu fit alliance avec Abraham et dit, Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve de Jusqu'au Grand Fleuve, au fleuve de Frate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Canoniens, des Étiens, des Phérétiens, des, des, des, des, des Raphaïbes, des Amoriens, des Canadiens, des Girgasiens, des Gébisiens. Amen. Amen. Précieux sauveur, nous voulons te dire encore merci ce matin pour ce temps et le moment que tu permets que nous puissions dans ta présence, mon Père, pour réellement entendre ta parole, pour te louer, pour te glorifier, mon Seigneur. Merci parce que tu nous instruis mon Bénémoine Père Saint, pour que nous puissions vraiment marcher, et apprendre vraiment à marcher avec toi, selon ta parole à toi et agir selon ta volonté parfaite, Seigneur. Bénis encore cette parole, mon Bénémoine Père Saint. Accorde-moi la grâce, mon Père. Oh Dieu, combien j'ai besoin de toi encore ce matin, et de ta grâce, ton soutien, mon bénévole Père, de ton secours Père. que ta parole à toi, mon bénévole Père Saint, il s'agit de ton peuple Père. Accorde la grâce, je te cette cour, mon bénévole Père. Je t'ai ainsi prié, mon Seigneur, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Au pouvoir, vos épousation. Nous remarquons, comme l'Écriture nous le montre, effectivement, merci C'est que le Seigneur, notre Dieu, a eu le pouvoir, effectivement, montrer son amour et, et, et aussi son, son omniscience. C'est-à-dire le fait de faire pouvoir connaître toutes choses et, et qu'il est vraiment qui démontre qu'il est vraiment Dieu. Et il répète encore, il dit, avant moi, il n'a point jamais été formé de Dieu. Et après moi, il n'aura jamais de Dieu. Je suis l'éternel, je suis le seul et je suis l'unique. J'annonce même les choses qui ne sont même point des choses qui viennent s'accomplir, effectivement, et c'est vrai cela. Et c'est Dieu qui montre, effectivement, sa toute puissance, sa notoriété. Parmi tous ces gens qui vivaient, effectivement, Dieu regardait. Et c'est cela que nous devons vraiment être aussi conscients et heureux, frères, que nous ne sommes pas de ceux qui doivent marcher dans le ténèbre ou en tâtonnant, parce que nous avons la semence de notre Père. Et si nous avons la nature de notre Père, effectivement... Nous avons aussi le caractère de lui et nous agissons aussi comme lui agit. Tel il est, tel nous sommes appelés à être aussi. N'est-ce pas vrai? C'est important cela. Et quand Dieu a observé, regardait, il a pu voir parmi tous les hommes qui étaient là, qui passaient, il a vu un salon du dollar. On pourrait se poser la question, mais pourquoi pas un autre? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi pas, c'est pas moi je d'autres, j'en sais rien d'autre. Et pourquoi Abraham? Parce que quand Dieu fait réellement son choix, il connaît la personne qu'il choisit. Lorsque le Seigneur vous a appelé, si réellement Dieu, notre Seigneur, vous a appelé, mm -hmm que notre frère l'a dit encore tout à l'heure. Et je le redis encore dans les scènes d'Écriture, n'oubliez jamais ça, il a dit, mes bébés entendront ma voix. C'est-à-dire qu'elles doivent entendre l'appel. C'est-à-dire que le Seigneur, te parle-toi, il t'appelle. Et quand il te parle, lorsqu'il t'appelle toi, tu sais que c'est toi auquel il parle. Et qui s'adresse à toi. Vous savez, Juste que Dieu parce que je, je sais pas, mais que Dieu a pas la grâce. J'ai été touché, ce vendredi, je crois, dans, dans mon bureau. Nous avons notre jeune homme ici qui s'appelle Isaac. Il est venu me voir dans, dans mon bureau. Hein. Il cherchait depuis longtemps de pouvoir me voir parce qu'il voulait. Il disait, frère, je veux avoir beaucoup de temps avec toi. Il me faut beaucoup de temps parce que... Euh, le mercredi, ça va être court, j'ai dit, tu dois vraiment avoir besoin des 5 heures peut-être, je ne sais pas, il dit, j'ai besoin d'avoir beaucoup de temps avec toi. Alors il a cherché, la fois passée, ce n'était pas possible, et puis ce vendredi, il est venu, mais j'avais aussi du monde ici quand même qui attendait aussi. Alors ce frère, et vous savez, je remercie les seigneurs parce que c'est aussi important de pouvoir entendre et avoir le temps de pouvoir aussi avoir le moment avec le frère qui a aussi cela. Et là, je remercie beaucoup les seigneurs. Alors il me parle, il me dit, voilà frère, je voudrais donc simplement... Non, d'abord il était venu, il avait un caput, nous parlions de, en général des choses qui concernent la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là que son cœur s'ouvre effectivement et dit, mais frère, il dit, je voudrais quand même vous rendre aussi un témoignage en ce qui me concerne, moi, pour l'assemblée dans laquelle je me trouve. Ce n'était pas effectivement le but pour lequel il était venu, il avait des de situations... Mais l'environnement dans lequel nous nous trouvons a eu à pouvoir le toucher dans son cœur pour qu'il rende ce témoignage. Il dit, depuis que j'étais en Afrique, on m'invitait de pouvoir aller dans l'église, mais et, et bon, je sais, bref. Il dit, mais bon, vous savez, j'écoutais, et puis bon, je faisais, et puis bon, quand maman, maman, ma maman, c'est notre soeur ici, euh, Rose, hein, la maman de notre frère Isa. Dieu la bénisse, elle se lève le matin. Il dit à son fils, là-bas en Hollande, que Dieu bénisse ma soeur et ma frère. Là-bas en Hollande, il dit, lève-toi, on va l'écouter la parole de Dieu. Le fils dit, oh là là, mais moi, allez encore là-bas. C'est bon, il dit, bon, pour faire plaisir à maman. Je suis donc, bon, je viens quand même à l'église. Il dit, j'arrive. Alors, je m'assieds là, et puis bon, j'écoute, et puis bon, je rentre aussi à la maison, et puis je reviens encore un autre jour. Mais quand je suis rentré d'abord chez moi à la maison, j'avais des questions qui me revenaient à l'esprit concernant la chose de Dieu, la parole de Dieu, et je ne m'étais pas écrit. Il dit, bon, quand je vais arriver à Bruxelles, je vais voir Frédéric, après la réunion, je vais lui poser des questions. J'avais ma liste, effectivement, j'ai mis ça, j'ai écrit. Il lui dit, après la réunion, je veux le voir, je lui pose des questions. Alors il s'assied, il rentre là, il s'assied. Et puis moi, je viens, je prends la parole de Dieu comme là, et puis, je commence à pouvoir prêcher la parole. Il dit, frère, quand tu as commencé ton livre, et quand tu as commencé à pouvoir prêcher, j'avais mes questions première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Chaque question, tu donnais la réponse. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. tu dis, non, c'est pas Il dit, alors, il y a un petit problème. Il dit, je rentre chez moi la maison. Je refais encore une autre liste. Avec des questions. Il dit, ces jours-là, j'ai dit à ma maman, j'ai dit, maman, on va arriver, j'ai quand même des questions à poser à Frère Léonard après la vidéo. Je les ai écrites. Et puis je viens encore ce dimanche-là, avec ma liste, les questions. Tu passes du haut de la chair. Première question, réponse. Deuxième question, réponse. Troisième question, réponse. J'ai dit, non, non, non, non, non, non. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. On sort, ma maman me dit, mais, mais va voir Frère Léonard. Non. Il dit, maman, attends, je ne peux plus aller le voir. Il dit pourquoi, il dit je n'ai pas t'expliquer, mais il dit ce n'est plus nécessaire. Il dit frère, je vais te dire une chose. Cela s'est passé non seulement une fois, mais chaque fois que j'avais des questions, ou j'avais des problèmes dans mon âme, quand je venais là, je m'asseyais tu répondais à toutes les questions. Amen. Il dit je regardais, j'ai dit mais ce n'est pas l'homme. Mon frère, lève-toi, mon frère. Ce que j'ai dit est vrai ou faux C'est vrai. Assieds-toi, assieds-toi. Il dit, c'est là que j'ai réalisé une chose, que c'est Dieu qui parle. Amen. Parce que c'est Dieu-là, me parlait moi. Amen. Il dit maintenant, écoutez, il dit, alors, je ne comprends pas frère, comment parfois je peux m'asseoir, j'écoute, alors qu'il y a d'autres frères et soeurs qui écoutent aussi, qui critiquent. Il est ça, je peux pas... Il est jeune, vous savez, non Amen. Il dit est... ça. Parce que vous savez, frère, quand vous faites des choses, vous pensez que les gens qui sont autour de vous ne vous observent pas. Amen. Quand vous critiquez, vous vous détruisez vous-même. Parce qu'il dit, mais je suis là, dit, mais je souffre parce qu'il y en a qui... Il ils sont là, mais ils écoutent, mais ils critiquent. Mais moi, quand j'écoute, mais Dieu me parle. Donc, il dit, depuis ces jours-là, je pouvais me lever le matin, prendre ma voiture. On me dit, mais vient, on va. Il dit, non, moi-même. Il dit, je sais ce que Dieu fait en cette endroit. Fait, Ça veut dire que quand Dieu te touche, Dieu te parle. Vous savez, il me dit, mais quand même, les frères se sont les on partit on parle, on va partir parce qu'il a fait. Il me dit, mais je ne comprends pas. Je me suis assis, ils sont même venus, ils m'ont parlé. J'ai dit, mais moi, je sais. Ce que Dieu est en train, parce que Dieu me parle. Amen. Non pas une fois, non pas deux fois, non pas trois fois, mais chaque fois que j'ai un problème. Mm. Alors si il dit, mais je suis seul dans ma chambre à coucher. Mm. Cet homme-là n'est pas là. Mm. Mais quand il se tient là, alors je sais. Mm. C'est pour simplement que nous comprenions que Dieu, lorsque il t'appelle et qu'il te parle, toi, mm. en tant que fils, tu reconnais la voix. Ce n'est pas la voix d'un homme, mais tu reconnais ce que tu Donc, s'il a réellement t'a appelé, alors c'est Dieu maintenant, il, il veut te conduire. Tu lui appartiens, tu as, il a un projet. Donc, ici, il appelle effectivement Abraham dans sa famille où il était. C'est merveilleux non, frère et soeur. J'aime beaucoup cela. J'ai oh, dit, au Dieu du ciel, si on pouvait vraiment voir le temps où on s'asseyait tous que pour pouvoir entrer dans ces choses parce qu'elles sont une grande bénédiction pour nous. Nous apprenons à connaître notre Dieu. Amen. Parfois, avec nos yeux naturels, quand on observe, on ne voit pas. Et si Dieu nous ouvrait simplement les yeux, afin en fait que nous puissions réaliser, c'est vrai, frères et sœurs, qu'il est toujours ici. Amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Amen. Mais quel jour, Dieu vous accordera la grâce de pouvoir réaliser cela. Alors vous prendrez à cœur et au sérieux ce que Dieu fait et la parole de Dieu que Dieu nous donne pour notre bien. Vous remarquez très bien que ce qui est extraordinaire, c'est que quand Dieu appela cet homme Abraham, qui était bien avec son père et sa mère dans son foyer, effectivement, il dit, avait... avait... ton père ta mère et ta patrie, va-t'en dans le pays que moi, l'Éternel, ton Dieu, je te montrerai. Et cet homme, ce qui est extraordinaire, c'est que, on n'a jamais entendu qu'Abraham, quand Dieu s'est adressé à lui, il a commencé à discuter, mais qu'est-ce qu'il va dire mon père, qu qu'est-ce qu que va dire ma mère, qu'est-ce que mes voisins, qu'est-ce que diront qu ces qu -ce qu -ce qu -ce qu il, Vous ils vont me prendre pour un fou, on dit que maintenant c'est si et ça. Mon frère et ma soeur, quand vous vous asseyez dans une assemblée pour écouter la parole de Dieu, c'est pas l'affaire de votre voisin. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Si. La parole de Dieu vous touche et Dieu vous pousse. Oui. Mais si vous le voir, vous levez et qui est danser Danser Amen Amen, Amen. Ah oui, mais, Et qu'est-ce qu'ils vont penser Ce n'est pas votre problème. Alléluia Amen. Amen. Amen. Vous savez, il y a. Euh, et vous savez, tant euh, que Dieu pardonne, je ne pas arriver là-dessus. Parce que parfois, les gens blasphèment sans se rendre compte. Amen. Amen. Oui, frère, ça. Vous la Bible nous dit une chose, c'est que là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté, Amen. là où est l'ordre aussi. Cela veut pas dire que maintenant on va commencer à jumper comme on veut. cest à qu'il y a quand même l'ordre. Mais lorsque on chante, lorsque Dieu travaille dans le cœur, vous sentez tout à pouvoir vous lever, à crier, à chanter, à louer, peu importe. Si un frère dit Oh mais les frères, ils crient trop fort, on le donne, c'est pas vous vos problème. Vous criez au prix fort, parce que vos cris, effectivement, peuvent sauver quelqu'un qui, il est toujours besoin, il est connerre. Oh, quand ce frère la chante, quand cette soeur la chante, on voit son amour, le Seigneur donne-moi Amen. Parce que si vous êtes un. gloire à Dieu, et gloire à Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est sûr et certain. Alors vous Dieu, vous souhaitez gloire à qui Gloire à Dieu et quand vous dites gloire à Dieu, vous devez savoir ce que veut dire. Donc vous rendez gloire au Dieu. Le Dieu est Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, en puissance, en autorité. Même si là, j'ai mal ici. Oh, frère, je sais que tu vas guérir. Il dit gloire à toi. Amen. Vous savez, j'aime beaucoup ce témoignage-là, frère, de cet homme-là, que Dieu nous aide. Nous n'avons pas beaucoup de temps, frère, de ça. Oh, cet homme-là, frère, qui a été... On a prié pour lui par le prophète. Et il a quitté les rangs, effectivement, étant en enfant. Mmh. C'est témoignage, c'est aime beaucoup. Alors, quand il a quitté les rangs, il est en feu, il pas effectivement, en vœux. toujours, mais, de mais là, demain, il est à plat. Le lendemain, il vendait les journaux, hein. Eh. Et ils sont spéciales, je vois. Mmh. Mais il ne voyait pas. Il rendait gloire à ses dieux, effectivement. Parce qu'il savait que ce dieu était capable de lui donner ce qui était nécessaire. Vous connaissez la suite Donc, mmh. C'est ne pense que moi je peux voir ou penser. En... Non, c'est ce dont lui il est capable de faire. Amen. Alors là, j'ai lit dans cela. Il dit Je ne pense pas à mon voisin. Si vous pensez à votre, votre voisin, il doute. Vous doutez aussi. Oui, mais comment est-ce qu'il va réagir, les voisins? Je n'ai pas besoin du voisin. Ou la voisine. Ou comment est-ce que la soeur va le prendre Amen. Comment est-ce que le frère va le prendre Non, comment Dieu va le prendre Si toi tu t'étais. Alors le pied crie. Amen. Je ne vais pas chanter Dieu, parce qu'on va entendre effectivement, ils vont peut-être penser, non, ce qu'on cherche ici, ce ne sont pas de belles voix. Amen. On cherche Amen. quoi Le cœur qui chante. Amen. Quand le cœur chante, alors la voix suit. Parce que ce n'est pas. On peut avoir de belles voix, mais le cœur aussi, aussi mauvais, ah, ça va nous servir à quoi mais ce qui nous touche, nous, c'est le cœur. Quand il chante, vous savez quand quelqu'un chante, c'est pour ça que je voudrais bien que... Non, bon, ça va. Oh, là, j'aime beaucoup entendre les chants. Vous savez, quand le cœur chante, il exprime la bouche. Ah, vous savez, vous avez des larmes. Parce que Dieu aime que le cœur l'aime. Alors, ah, pas chercher les tendres qui ont non le petit Non, c'est pas les non, C'est le cœur qui veut le suivre. C'est le cœur qui Dieu aime cela, mon frère. Nous avons qu'on vend sur les marchés avec des verreurs, des voissons, mais ça ne nous fait rien. Mais quand le cœur chante, même si les voix sont comme ça, ne te cœur pas. Oh, Gloire à Dieu. Parce qu'il y a un cœur qui est pur, un cœur qui chante Dieu, ça touche le top cœurs et ça vous amène à aimer Dieu. Je pense que Dieu Attends de nous. Parce que le voisin voudra, parce que les voisins, là, ils disent, non, tu Quand j'ai entendu tantôt chanter, tu as pas chanté là avec moi, pas les lits. Moi, je vais être à l'école, moi, le Saint-Esprit touche le cœur. Et il fait chanter avec son lit. Oh, c'est très fort. Un frère, c'est pas moi qui ai dit. Oh, mais la chorale aujourd'hui, vous n'avez pas bien chanté. Oh. Si tu étais dans l'esprit, oui, tu dirais, Seigneur, gloire à toi. Amen. que Nous avons entendu les chants qui ont touché nos cœurs. Ah, vous savez, c'est sur laquelle la, la papelle chantée. Oh, et puis il y a de la croix, je ne sais pas comment, que Dieu te bénisse. <rire> Ceci est, est absolument important. Amen. On ne marche pas avec les pensées des hommes, Amen. on marche par la conduite du Saint-Esprit. C'est nécessaire. Amen. Il faut qu'il y ait une Chaque frère et chaque soeur se sent dans la liberté de servir Dieu. Nous ne sommes pas dans une église catholique où je ne parle pas, on Non, Nous sommes dans la maison de Dieu. Où le Saint-Esprit est chef. Amen. On conduit toutes choses et contrôle. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Amen. Mais quand tu appela cet homme, et au plus profond de son âme, Abraham n'a pas discuté. Parce qu'il y avait une profondeur. Quand il a entendu simplement la voix de son Dieu, ça a pénétré son âme. Et tout ce qu'il était au-dedans a reconnu. Amen. Et c'est lui qui m'appelle, il est bien. Il est s'il faut abandonner mon père et ma mère, tout ce que je suis, pour le suivre, je le ferai. Amen. Ça, c'est le caractère atypique, en fait, des élus de Dieu. Ils sont prêts à tout abandonner. C'est lui qui les a appelés, c'est lui qui les aime, c'est lui qui les a aimés, parce qu'il y a une profondeur, plus profonde, effectivement, qui se détache. Et vous remarquerez très bien, frères et sœurs, et les élus ne murmurent jamais. Amen. Il n'y a pas de place pour murmurer. Oui, si aujourd'hui il fait sombre et qu'il pleut, gloire à Dieu. Amen. Demain, demain, le soleil c'est Amen. Là. Amen. Ah, mais pourquoi je Dieu je ne comprends plus, ce n'est pas possible. Ça fait des ans que je. Non Seigneur, j'ai toujours confiance. Amen. Amen. Je ne sais pas, mais j'ai confiance. Amen. Parce que, que votre amour à l'endroit de Dieu ne se rétrécit ce point. Amen. Parce que la Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidit. Mais que le vôtre Amen. grandir dans davantage. Amen. On va dire, est-ce que est Dieu trouve aussi plaisir dans, dans ceux-là qu'il a lui-même aimés et pour... Lesquels il est venu aussi, qu'il a donné sa propre vie. Vous savez, je crois que c'est dans le scènes d'écriture qui nous montre effectivement que l'amour que ces Dieu a eu à un autre endroit. Et regardez, je crois que je vais juste retourner vite dans Genèse. Je pense que c'est peut-être dans le livre de Colossiens, ou quelque chose comme ça, ou dans le livre des Timothée, Nous parlons de ces Dieu merveilleux, de ce qu'il a fait pour nous, et, et j'espère que c'est cela nous montrons réellement combien. Je pense que de cela quelque part, dans le livre ou de Lucien, ou de mais on montre que nous estimons que si un seul est mort pour tous, et nous avons aussi une chose que nous tous aussi, nous devons vivre pour celui qui nous a aussi aimé. Je pense que c'est dans le livre de Lucien, mais je crois que c'est quelque part je crois que tu t'en bien, je pense que nous hum, hum, hum. Hum. Ah, hum, hum, hum. Vous connaissez peut-être que nous avons eu pouvoir l'occasion de lire cette écriture ici, probablement que nous l'avons lu il y a quand même ont... Mais hum, hum, hum. peut-être que tout à l'heure je le trouverai dans l'écriture. Mais il nous fait savoir que nous estimons que si un seul est mort, nous, c'est très bien, je le trouverai peut-être tantôt pendant que le frère, notre frère, il, a, il, a, il a, effectivement le sainte d'Étatior, Nous allons nous trouver. Et c'est là de montrer effectivement que, puisque Christ est mort pour nous, et lui, il nous a aimés, et qu'il a donné réellement sa vie, nous aussi, nous devons aussi en retour, l'aimer aussi, et que nous devons aussi, de tout notre cœur, nous donner Complètement et totalement aussi. Je ne sais plus très bien, mais. Mmh. Bon, nous, nous les lirons probablement plus tard. Et Dieu nous accorde la grâce. Mais je tant quand même de trouver et lire. Mmh. Ah, merci ah, bien. Je c'est ici. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Et le 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous en fait que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité aussi pour eux. Amen. En retour, vous avez cet amour à l'endroit du Seigneur et nous croyons que Dieu l'a fait cela. Nous voulons aussi en retour, vraiment de tout notre cœur, l'aimer et lui donner toujours le meilleur. En fait. Alors le meilleur dans tout, en fait, dans notre vie. En tant que fils et fille. Vous savez, oh Dieu du ciel, vous savez, frères et sœurs, peut-être que je vais parler très vite. Mais, Dieu peut être dans les jours à venir. Mais vous avez, frères et sœurs, pour que vous puissiez voir le caractère que vous manifestez dans les choses qui concernent Dieu, fait, de pouvoir voir ce que vous êtes, comme nous l'avons toujours à Regardez, frères, Quand vous aimez vraiment Dieu, et tout votre cœur et votre âme, ce que vous êtes, effectivement, il y a quelque chose qui doit se passer toujours pour Dieu. Amen. Dieu sera toujours le premier dans tout. Amen. Dans vos maisons, partout où vous allez, vous ne pensez que ce qui doit plaire à cette homme. Lorsque Abraham était assis sur les chaînes de Namré, vous vous souvenez Amen. Et qu'il a vu effectivement ces personnes qui venaient, qui faisaient comme s'ils allaient passer. Oh Dieu du ciel L'éternel, son Dieu, qui l'a appelé, était là avec ses anges. Quelque chose a tressailli dans son âme. Il y a eu l'empressement en lui. Et Abraham crie en disant Mais ne passez pas, venez-vous reposer chez moi. Vous l'avez si les pieds, ainsi de suite, il s'empressa de pouvoir le faire. Alors quand il est allé parmi son propos, à lui, pour donner à Dieu quelque chose, effectivement. Allez oui. dans son troupeau là, dans sa bergerie, vous voyez, il avait son troupeau qui était là, effectivement. Il pouvait prendre le vieux mouton qui était là pour une soit timide. Vous savez, vous savez comment comment sont les, les, les vous savez, pour ceux qui ont fait l'élevage et ça, les vieux vieux là, vous savez, leur chair devient tellement dure. Parce que quand quelqu'un vient pour acheter, s'il est un connaisseur, il va regarder et mm, le vieux, il a un problème c'est si même avec les dents, même si tu le brûles, il faut peut-être frapper avec le marteau pour qu'il devienne tendre pour le manger. Alors, il n'achètera pas celui-là. Tu vas le garder longtemps, peut-être que bon, ben, tu vas te laisser peut-être quand même vivre, va mourir. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais, Abraham connaissait ça, effectivement cela. Il avait probablement on s'appelle Jésus, notre pro, effectivement, de bête comme cela. Hein. Parce que bon, il dit peut-être qu'il est, est gros, mais il est vieux, donc. Je peux l'offrir, mais quand il est allé regarder, pour le Seigneur son Dieu, vous savez qu'il savait, c'était le hein? mmh. Vous le saviez mmh. Qui sont ceux qui ne le savaient pas Comme ça, on peut le dire. Pour que vous sachiez. Je n'ai dit juste des crises, sinon livre y je, je vois la maison. Il savait. Et quand il a regardé, il a été là-bas, il dit, il a vu ce vieux mouton mal là-bas au fond du. Le cœur de Satan dit, mais prends offre celui-là parce que personne ne va le manger. Et puis. Non, le cœur d'Abraham dit, ce pas possible. Si je dois offrir quelque chose à l'éternel, c'est le meilleur. Amen. Vous savez, personne n'était là pour pouvoir l'obliger. C'était lui-même. Amen. Hum? Vous savez, quand votre cœur aime, quand vous aimez, effectivement, qu'est-ce que vous offrez à la personne que vous aimez? Si déjà dans le naturel, c'est vrai, non? Si déjà dans le naturel, vous offrez quelque chose de bien à celui que vous aimez. Quand vous l'offrez, vous voulez qu'il prenne plaisir à cela. Ah, oui. Que quand il voit, qu'il le reçoit, il dit Ah, oh, ça c'est vraiment. Vous savez, vrai, quand vous faites cadeau aux gens, votre attention, s'il vous plaît. <coughs> ne faites jamais des cadeaux à quelqu'un, parce que simplement tout le monde va le faire. Parce que si, je ne sais pas comment est la personne en question, mais si c'est un homme spirituel, il sentira. C'est vrai. Oui. Vous voyez, frère, il est absolument important que vous sachiez que quand on a un frère avec des choses spirituelles, il faut faire très attention. Amen. Vous dites, mes frère, maintenant tu nous amènes. Je J'ai juste oui. pour vous donner un Quand la parole de Dieu a touché le cœur des hommes et des femmes, quelque chose s'est passé. Amen. Amen. Ils n'ont pas dit, oh là là là là là, tu vois que c'est l'œuvre de Dieu, j'ai envie, Seigneur, je vends ce que j'ai, j'apporte dans ta maison. C'est vrai, non? Sans être obligé, c'était l'amour de Dieu. L'amour de la parole de Dieu, l'amour de l'œuvre de Dieu, de sa de Dieu. Dieu. C'est vrai, non? Ils sont rentrés, ils ont regardé, ils ont dit parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils aient des indigences. Ils avaient des propriétés, ils ont, vendu, ils ont vendu tout leur cœur avec beaucoup de joie parce que c'était l'amour. Ils savaient où ils étaient, ce que Dieu a fait pour eux. Et ils venaient, ils apportaient. Il y a eu un endurance, ça fait. Ils ont aussi leurs propres propriétés. J'aime Dieu et l'Esprit de Dieu quand il agit dans les hommes. Vous suivez Amen. Amen. Amen. Pierre n'était pas là. En allant c'était tout ça. Hein. Les gens étaient à eux. Ils ont regardé, et les autres font aussi, eux, les autres font aussi. Bon, si moi je ne fais pas, c'est comme ça. Hein. Rien. Vous savez, quand vous allez vers un homme de Dieu, faites très attention. Mm -hmm. Très attention. En allant s'affirmer à la il dit Mais ce sont des hommes. Ben on fait ça, ben je vais aussi faire comme cela. Mais en fait, ils n'ont pas réalisé ce que Dieu était en train de pouvoir faire. Je crois que, malgré qu'ils avaient les yeux ouverts, ils ne voyaient pas. Je sais pas. Mais... Ils sont allés. Pierre n'était pas là à côté. Il était lui et sa femme. Ils ont vu les des Puisque celui-là a fait aussi, il a vendu son chat et apporter. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on va dire On va dire que ce sont des egoïstes, ils ne sont pas importants. Il faut aussi qu'on fasse aussi. Hein. Bon, comme on a le champ, bon, on va vendre le champ. On le vend vraiment avec regret quand même. Oui, parce que bon, bah oui, hein. On le vend quand même avec regret Parce que. Bon, faisons quand même. Faisons comme tous les autres. Maintenant, mais comme mais on le vend. On va retenir un peu une partie du prix. parce que c'est quand même notre champ. Nous avons souffert pendant des années, puis on va quand même tout prendre, et puis il dit, on va déposer à l'église. Ce n'est pas possible. Il faut quand même que quelque chose nous revienne, de ce que nous avons eu. Dieu ne nous a jamais obligé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Allez, quand ils sont venus devant des Qu'est-ce qu'il dit Mais il dit, mais pourquoi vous êtes mis dans votre cœur J'aime bien dire cela, frère. Dans Acte chapitre 5, cela. Acte 5, verset 5, voilà, nous lisons peut-être en fait, à partir du chapitre 4, 9, 4, 4, 4. Oui. verset 36, oui. même oui. je me mets verset 32, aussi, hein, acte 4, verset 32, dit, oui. la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ce bien lui appartient à son propre mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce est sur eux tous. Quand il n'y avait parmi aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient les prix de ceux qu'ils avaient vendus et les posaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de consolation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait. Vous savez ça et puis apporta effectivement l'argent et déposa au pied des apôtres. Mais un homme nommé Alalia, et avec sa vivance, sa femme, vendit une propriété et retira une partie des prix. Pardon, prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre n'était pas là, effectivement. Et ils sont venus avec le reste de l'argent, puis les l'argent, on dépose là. On dit, ben. Comme ça, voilà ce que nous avons vendu effectivement, pour hein, que vous puissiez aussi le recevoir. Et soudain, l'homme auquel il pensait qu'il était un homme comme lui qui ne voyait pas tellement si loin, il entend simplement cet homme qui lui dit, venez bien, Pourquoi Satan a t il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint Esprit? Et j'aime cette manière dont Dieu conduit vraiment les choses, frère, qui démontre toujours que Dieu ne vous a jamais obligé en quoi que ce soit. N'oubliez jamais ça. Ce que Dieu attend de vous, c'est l'expression volontaire de ce que vous voulez faire pour lui, d'une manière volontaire. Alors, ça ne sert à rien de pouvoir s'asseoir pour chercher les fautes de telle soeur, de tel frère, pour voir comment si ça ne marche pas tellement très bien. Ça ne sert à rien, ça. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez arriver à pouvoir vous sentir, Seigneur, j'ai besoin de toi. Si je viens dans ta maison, c'est parce que j'ai besoin de toi. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas meilleur que l'autre, je ne suis pas bon. Je fais ce que je peux et de moi. Amen. Toi, tu agis comme ça, et ta soeur et ton frère agissent comme ça, le Saint-Esprit ah, ok. prend le contrôle. Alors maintenant, regarde. regarde, il dit au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ, vous y S'il n'ait pas été vendu, n'était-il pas et après même qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Donc, le champ est à toi. Il était même à toi. S'il a été vendu totalement, il est à toi. L'argent, tu peux le garder. Ne donne jamais à Dieu quelque chose à contre-cœur. Comme euh, un jour, un frère me posait la question, dit, mon frère, tu vois, je me quand même tout sûr, mais bon, moi je pense que, je, tu penses quoi? Je pense que pour pouvoir payer la dîme, il faut quand je reçois l'argent, je paye toutes les factures, je paye et les loyers et tout, et tout, et tout, et tout. Et c'est comme ça que je fais, et ce qui reste là, alors je prends les dixièmes pour donner au Seigneur. La question, c'est comme ça que moi je fais, qu'est-ce que tu penses, mon frère Qu'est-ce que vous, vous pensez, frère et soeur Le problème, c'est de pouvoir savoir ce que nous avons dans notre cœur. Vous voyez, quand vous payez toutes les factures, quand vous payez même votre loyer, c'est très bien, vous honorez d'abord. Les distributeurs des gaz et de c'est vrai. honorez aussi celui qui vous a donné location de votre appartement. Et Dieu, vous le mettez aussi en dernière place. Donc vous devez d'abord honorer tous les autres. Hein, vous payez, puis vous payez, chez les machins, et puis si vous avez acheté des légumes, vous avez acheté la nourriture, vous avez rempli les frigos à l'abattoir. Donc, après avoir payé les gaz et l'électricité, toutes les factures, etc. Payer les loyers, aller à nos abattoirs, acheter tout. Et si on a dit, Seigneur, maintenant je vais venir la voir. Comment donner la dîme du reste Tu as honoré tout. Et maintenant, allez, prenez un exemple. Si vous touchez. Je sais un exemple je donne. J'ai dit ceci, c'est un exemple. Je ne pensais pas parler des dîmes et des offrandes ce matin. Pour ne pas qu'on dise qu'il a calculé. Non, non, non. C'est arrivé comme ça. Je donne seulement un exemple. Si vous touchez. 500 euros, vous avez un loyer de 250, vous avez les factures qui arrivent à 100 euros, il reste peut-être, hein, 350, il reste encore hein, 150. Hein. Bon, d'autres charges, effectivement, vous arrivez peut-être à, peut-être, euh, 50. Puis vous avez les abattoirs, puisque vous avez peut-être 5, 6 enfants. Quand vos abattoirs, il faut la chèvre, il faut la viande, il faut la nuit il faut, il faut les patates, il faut les riz. Il faut il y a les sacs de riz, c'est dans les 50 ou 30. Qu'est-ce qui va vous rester? 25 euros peut-être ou 35 euros? C'est sûr que ces 35 euros-là, maintenant, qu'il faudra penser à payer les dixièmes. Ça serait combien? 3,50 euros. Oh, gloire à toi, j'ai payé toujours ma dîme. 3,50 euros. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu as l'échelle en fait de préférence dans ce que tu fais. Oui. Si Dieu était réellement le premier dans tout ce que tu considères, oui. tu dirais que quand moi j'ai, voilà d'abord ce que Dieu a. Oui. Que je n'arrive pas à payer l'électricité, je vais me débrouiller avec. Mais avec Dieu, je vais faire tout ce que je peux pour être en ordre avec lui. Amen. Pourquoi? Parce que quand j'aurai des problèmes avec le monsieur des gars, Amen. le propriétaire, il va me défendre. C'est vrai, non? Amen. Quand vous le mettez toujours comme ça, au jour de la détresse, Amen. il ne manquera jamais. Amen. Et il dit, mais cela a été à toi. Les prix aussi, le chants aussi était à toi. Et alors, écoutez bien, il dit Mais, il dit, Mais, comment, il dit Mais, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein Ce n'est pas à des hommes qui tu as menti. À Dieu. Pierre n'était pas là. Hein. Et lui, il venait juste avec son cadeau. Déposer, prêtez attention, frère. Quand vous faites un cadeau, à un, vous voulez faire quelque chose pour quelqu'un, ne vous sentez jamais obligé de le faire. Quand vous le faites en vous sentant obligé, même si par exemple vous donnez une tâche ici à rassembler. Quand vous sentez, par exemple vous avez la tâche de nettoyer ou bien de donner la nourriture aux fraisées, quand vous sentez que ça devient comme une sorte d'imposition pour vous, mon frère, ma soeur, je vous invite à dire, frère Léonard, je voudrais que vous trouviez quelqu'un d'autre. Amen. Parce que si je vous ai donné une tâche de tout cœur, en disant, mais telle soeur, ce qui prend de cela, de toute son âme, tel frère va le faire, parce que j'ai besoin de frères et sœurs pour travailler. Amen. Mais que ça devienne pour toi, que tu le fasses. Bon, il m'a donné, il me dit, et puis je ne sais rien faire maintenant. Frère maintenant mais, puis tu vas avoir un frère, une sœur. Oui, mais frère, je ne sais plus très bien. Mais le frère m'a donné, mais maintenant, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Vraiment. Alors, je vais donner un exemple. Oh, que Dieu ait pitié de moi, mais j'ai quand même donné. Mmh. Mais bon, pas souvent, mais je ne sais plus, mais c'est vrai frère et sœurs. chacun de vous en tant que frère et soeur, en rapport avec votre assemblée, vous devez prendre part à ce que Dieu fait. Amen. Vous allez dans la toilette. Oh pardonne-moi Seigneur, je ne vais pas aller là-bas dedans, là. ce pas bon. Non frère, chacun de vous doit être conscient. Amen. <rire> Tout ce qui est ici vous appartient. Et chacun doit être conscient que quand on a une responsabilité, une tâche ou quoi que ce soit, c'est à moi de pouvoir le faire. Je, je, je suis là, je, je suis censé pouvoir faire tout ce que je peux. C'est vrai, cela. Je ne sais pas que Dieu m'a encore la grâce de pouvoir, peut-être, je ne sais pas pourquoi nous y sommes là, mais qui nous donne la grâce de pouvoir avoir au moins une compréhension de choses. Mm -hmm. Quand on a une tâche, une responsabilité dans les choses de Dieu, on nous a confié une tâche. Quand nous aimons le Seigneur, c'est la première des choses qui nous vient à l'esprit. Je peux tout faire, mais quand il s'agit des choses de Dieu, je ne peux pas faire autrement. Je ne vis que pour ce Dieu. Je ne marche que pour lui. Donc la première des choses, celui en fait que je veux honorer en toute chose. Quand j'ai une responsabilité, j'ai une tâche, je ne regarde pas l'autre personne. Dis, mais on m'a confié une tâche et là, mais ce n'est pas pour un homme que je le fais, c'est pour Dieu. Amen. Donc je dois être conscient de ça, c'est de Dieu, je dois le faire. Et quand je le fais, je sais que Dieu est notre Seigneur, il m'accorde moi la grâce de pouvoir avoir aussi une récompense, et de tout mon cœur, je m'y lance et je m'y donne. Abraham, quand il est dans, son, dans cet endroit, effectivement, pour regarder ce qu'il pouvait offrir au Seigneur, il a pris le meilleur, le vaut tendre là, le bon là, le tendre, et il a prêté cela et de tout son cœur. Il est venu avec vers le Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, quand le Seigneur a vu l'empressement d'Abraham, le cœur d'Abraham, est-ce que Abraham a fait, a pris le meilleur de ce qu'il avait, qu'il pouvait être en vendant, tirer beaucoup d'argent C'est à ce moment-là qu'il donna la promesse à Abraham. Il dit, je reviendrai à cette même époque. Sarah ta femme là, ton un fils. Qu'Israël vive. Non, non, non, non. Sarah, la série. Il y a vraiment, tu as tellement donné de tout ton cœur, tu as, tu as montré effectivement ce que tu avais dans toi pour moi. Tu as aimé ça. Il n'y pas, il n'y a pas d'enfants effectivement arrivés. D'elle Tu auras des enfants. C'est vrai, non? Et puis il dit... Et un Isaac sera nommé pour toi une postérité. À cause de cette expression d'amour à l'endroit de Dieu. C'est pourquoi même Dieu pouvait dire à, à Abraham, « Cacherais-je à Abraham ce que je veux faire? Ouais. » Quand Dieu est, est vraiment le premier dans toute chose, dans notre vie, dans notre façon de pouvoir mmh. Dieu prend soin de nous aussi. Amen. Amen. Mmh. Oui, frère et sœurs. Regardez comment les choses se sont passées avec. Dieu parle ici à Abraham. Il dit, oui, sache que tes descendants seront donc étrangers dans un pays. Ils seront asservis. Pendant des période. ils seront asservis. Mais à la quatrième génération, jusqu'à ce qu'ils aient la asservis. Et il me, dit, il me dit, oui, il me dit, mais je vais faire ressortir, je ferai ceci, tu as fait la promesse. Et puis, après avoir parlé à Abraham, Abraham écoutait, Dieu dit une chose. Je vais dire cela parce que nous n'aurons pas beaucoup de temps. Regardez très bien, frères et sœurs, et surtout, comme nous l'entendons si souvent, quand Dieu nous parle, un élu de Dieu, il n'est jamais distrait. Prêtez attention, frères et sœurs. Le, le monde et les six heures du monde tuent à sa fin. Dieu est censé pouvoir manifester ses propres fils. Leur nature et leur caractère. Mon frère et ma soeur, il y a un temps où on pouvait être confondu avec toute autre chose. Comme la semence commence à pouvoir pousser, on ne voit pas tellement très bien. Qu'est-ce que c'est que l'ivraie et le blé? Parce que vous savez, euh, cette, cette semence, quand il pousse ça, se ressemble un tout petit peu. Livraie et le blé, ça se ressemble un peu maintenant, c'est quand maintenant la maturité commence à avoir lieu, on doit voir maintenant le fruit. C'est à ce moment-là que la différence se manifeste. Absolument nécessaire. Et c'est comme cela que, dans le sein des de Écritures, nous pouvons réaliser, lorsque Dieu manifeste le caractère et nous montre effectivement ce qu'il a mis par rapport à nous, en fait, enfant, en tant qu'enfant de Dieu. Donc, cette nature, ce caractère, effectivement, doit arriver à pouvoir se manifester dans chacun, et qu'il puisse voir qui il est, ce qu'il est, et qu'est-ce que sa nature à lui donne effectivement en rapport avec cela. Et comme les scènes écritures le démontrent, il a dit à Abraham, cacherai-je Abraham ce que je veux faire? Parce qu'Abraham, lui, sa nature, effectivement, il allait enseigner aussi à sa postérité, ce qui allait aussi prendre part, effectivement, à surtout avoir la crainte. Le respect et l'amour de ces deux. Il dit, il dit, je donne. Genèse, au chapitre 15, nous avons lu effectivement, pour parlé, il dit à Abraham une chose, il dit, toi tu iras en paix après une heureuse veillée ainsi de les suites. Je vais dire cela, peut-être qu'on va s'arrêter, peut-être que Dieu voulant la semaine prochaine, ou bien, on verra comment Dieu nous conviendra. Il dit, allez très bien. Il dit, verset 15, 18. 15-18. En ces jours là l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate, le pays des Kenyans, des Kénidiens, des Cadoniens, des Éthiens, des Phérésiens, des Raphaïbes, des Amoriens, des Cananéens, des et des Élysiens. Il dit, je donne ce pays à ta postérité. Abraham a aimé Dieu, Abraham s'est confié en Dieu de tout son cœur avec foi, et puis Dieu fait la promesse, dit, mais je donne ce pays à ta postérité. Alors, prêtez bien attention à ces chiffres. Dieu n'avait pas dit à Abraham, je donnerai. Il a certainement dit à Abraham, il dit, je donne. Vous vous souvenez il dit, j'adore ce pays. Donc, pour Dieu, effectivement, c'est pour qu'Abraham ait l'assurance que Dieu a déjà accompli la chose et quand bien même je ferai mes yeux, ma descendance à moi. Sur la terre, les ongles, Dieu en prendra toujours soin. Amen. Amen. Amen. Vous savez pour quelle raison Vous savez pour quelle raison La raison est sexy, ci hein regardez bien. Dans le livre de Romain, je crois que c'est là, Romain. Au chapitre 11. Verset. Alors, je à verset. verset 25. Car je ne veux pas faire que vous n'ayez ce mystère, en fait que vous ne vous gardez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël tombe en jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi tout Israël sera sauvé, celui qui n'est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de les Jacob les inquiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, j'aime beaucoup ça. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Donc Abraham a tellement aimé Dieu et Dieu a aimé Abraham. Abraham a toujours donné le meilleur à ses dieux. Même dans les moments le plus difficiles où le doute pouvait arriver à pouvoir envahir Abraham, la place qu'Abraham avait placée, Dieu, était au-dessus de tout doute. La Bible dit ceci dans le livre, où je pense, ici, probablement dans Romain ou quelque part comme ceci. Je crois que ceci, là, vous pouvez le trouver avec vous, oui. En parlant d'Abraham, je crois que ceci, là, si c'était Romain, chapitre, chapitre 4, c'est cela, oui. Romains au chapitre 4. Romains au chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 18. D'abord, il parle d'Abraham. Pour qu'on puisse bien comprendre cela, il dit. Nous lisons à partir du verset, verset 16. Romains 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers ne sont pas par la foi, pour que ce soit par grâce.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 de grand Dieu, les grands je suis, l'autorité suprême, peu importe effectivement l'état dans lequel je peux me trouver, mon frère et ma soeur, peu importe la situation dans laquelle tu peux te trouver, difficile soit tel ou même le problème, tu ne peux pas être dans le désespoir. Amen. Amen. Amen. Non, non, non, non, non, un fils de Dieu, une fille de Dieu, ne peut pas être dans le désespoir. Vous savez, je vous ai rendu mon témoignage une fois, mais il y a longtemps de cela je pense. Je lisais la même Bible ici, avec, comme vous l'avez aussi la mienne. J'ai lu l'écriture, effectivement, pendant que j'ai médité, je disais, la présence du Seigneur vient et la voix me dit ceci. Si, ce que tu viens de lire là est vraiment scripturel. Je vais vous le dire, hein Dans, dans Job, vous connaissez cela, je suis dans mon terrain, je aussi. Job, chapitre 13. Job chapitre 13. De la page 60, 40, 70, 70, verset 13, il dit donc Job chapitre 13 verset 13, page 399. Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. Il m'en arrivera ce qu'il pourra. C'est Job qui parle. Pourquoi se dirige ma chère entre les dents J'exposerai plutôt ma vie. Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Cela même peut me servir à mon salut, car un impie n'ose paraître en sa présence. Quand j'ai lu cette écriture-là, le Dieu du ciel que je mets, mettez-moi présent. Alors la présence de la voix me dit ceci, est-ce que ce que tu viens de lire, le verset 15, qui dit, voici, ouais, si, mais tu n'as est-ce que c'est vraiment ce qu'il te Mettez-vous à la place de moi. C'est écrit comme ça que de lire. Et puis là, le Seigneur vous pose cette question. Dieu que je sers, mettez-moi la Bible en ma main, je me tiens et il sait. La Bible est ouverte. La question m'a été posée. Est-ce que ce que tu viens de lire est scripturaire Puis je l'ai dit. C'est là qu'elle est un J'ai dit non, mon Seigneur. Un fils de Dieu ne peut pas prononcer telle parole que voici, il me tuera, je ne vais espérer. Non. Même à un moment difficiles, il espérera toujours. Et ça s'est arrêté. Un jour, je crois que c'était le même jour, je ne sais pas quel jour, ça me travait dans mon âme. J'ai cherché une autre Bible, effectivement, et j'ai ouvert dans la Bible Darby. Pour lire, parce que Dieu confirme toujours. J'ouvre Darby, j'ai lu le verset, c'était les jours et la nuit. Dans Darby, il dit Voici, même s'il si me tue, j'espérais toujours en lui. La Bible est écrite en nous, frère. Oui, c'est la vérité. Donc un fils de Dieu, un fils de Dieu ou une fille de Dieu ne peut pas tomber dans le désespoir. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il espéra toujours, il a toujours confiance dans le Seigneur, le Dieu qui l'a appelé, qu'il a placé effectivement et qui le conduit effectivement au jour le jour et enfin qu'il puisse arriver à pouvoir atteindre, effectivement, le port, la confiance et la foi, la certitude, effectivement, en ces dieux qui nous a réellement appelés pour que nous puissions marcher avec lui. Romain, on continue, effectivement, avec, avec Romain, peut-être que, je ne sais pas, mais mon Dieu, d'amour. S'arrêter, je vais peut-être m'arrêter pour rentrer à nous autres, parce que nous avons servi de baptême aussi, je voudrais quand même que nous lisions un peu plus loin, si le Seigneur le permet, s'il ne le permet pas, aujourd'hui, il conduira pour que nous puissions peut-être le lire encore dans notre jour à venir. Romains, chapitre 4, il dit donc Espérons contre toute espérance. Vous suivez Amen. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre aussi des nations. Selon ce qui lui avait été dit Telle sera ta postérité. Et j'aime beaucoup cela. mais... Et sans faiblir dans la foi. Amen. Vous voyez, frère Amen. C'est la confiance que vous placez en ces dieux. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Peu importe ce que le voisin, la voisine, le cousin, le frère ou la soeur pouvait lui dire. Regardez-toi, depuis que tu crois à cette parole, quand on croit effectivement, les jupes sont longues. Alors que tu es une belle fille, montre tes jambes. C'est oui. vrai, qui ah, tu sait quand nous étions toi la belle effectivement quand tu mettais un peu des un peu là aujourd'hui même même même même regardez comment tu es devenu Vraiment. toujours oh je crois en ces dieux les autres quand même ils croient aussi ils mettent les jupes jusqu'ici et quand on parle de en question il faut voir comment ils sont collés c'est vrai non vrai. et puis Dieu ils sont bien là-dedans ils sont déjà. Mais toi, cet été, cet été, cet été. Amen, amen, amen. Oui, mon frère oui, et ma soeur. Amen. <coughs> Abraham, son corps, lui disait Mais déjà, tu es vieux. Il dit Non, non, non, non. Oui. J'en fais plus la foi. Amen. Amen. amen, Il avait placé son Dieu à un niveau tel que. Amen. Il n'avait plus confiance en lui-même. Sa confiance était en Seigneur. Amen. Voilà amen. le caractère d'un élu, frère. Amen. Et je vois que mon corps est comme ça, je commence à fondre. Hein, et comme les, oh, j'étais, oh vous savez, oh vous savez, toi la plus belle. Maintenant tu me, oh oui, puis ça rentre là dedans. Ah, Voyez-vous, j'ai suis encore une de fleurs, de fleurs. Et puis maintenant je commence à faner. Oh, et que boum boum boum boum. Oui, oui. C'est lui qui a fait de toi la fleur. Je oui, veux voilà. que Sarah était une meuf, hein. Effectivement, elle est venue comme ça. C'est lui qui a fait lui une fleur. L a fait encore fleurir. Abîmerait, tremblait comme ça. C'est la vérité. Il ne faut pas écouter l'extérieur. au oh, ceci est cela. Accrochez-vous. Amen. Vous savez, vous savez ce que le psaume chapitre 1 dit Amen. Et Hélon. N'est-ce pas vrai Est-ce que vous pouvez le lire rapidement Puis nous revenons ici. Puis on va terminer. Psaume chapitre 1. Regarde, regarde. Psaume chapitre 1, je pense que c'est ce qu'on hmm. dit. Psaume chapitre 1. Hmm. Hmm. Psaume chapitre 1, verset 10. l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Vous, vous suivez Amen. Et qui ne s'arrêtent pas sous la voie des pécheurs. Et qu'il ne s'agit pas en compagnie de mon cœur. Oh, il s'éloigne de ses oh, corps. Alléluia. Amen. La Bible dit, et qu'il trouve son plaisir. Amen. Et qu'il trouve son plaisir. Amen. Dans la loi de l'éternel. Oh il dit, cest à il est qu'il est sur la nuit. Il est comme un arbre planté par la courant d'eau. qui dans son fil à sa saison. Amen. Et dont le fait, il s'est flétit point. Ce qu'il fait, lui est aussi. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Oh oui, soyez Alléluia. des élus de Dieu. Amen. Oui. Amen. Comme des élus de Dieu. Amen. Oh. Tenez, en ferme mon frère. Satan viendra pour vous décourager. Et voici ceci, voici cela. Mais lève simplement les yeux. Regarde encore toi. Il a accompli pour toi. Amen. Il a mis tout un de conflits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes plus que quelqu'un. Mon frère et ma soeur, <smart> vous avez un chantier qui me... dit mais tout concours pour mon ah bien, puisque j'aime Jésus. Ta maladie vient et travaille pour mon ah bien.